La rail de complexe médium de 20 pouces est fabriquée à partir de la combinaison de martelage HH et HHX qui procure des sonorités riches et sombres d'une grande polyvalence. Cette aérosplage de 10 pouces de la série AAX est ouverte et tranchante, juste ce qu'il faut pour sortir du mix. Ce chopper de 12 pouces est une combinaison parfaite de trois couches de métal imaginées par Jojo Meyer. Les évolutions HHX, signées par Dave Wackel, sont plus tranchantes et plus précises. Très fine, le sustain est court, ce qui lui permet de s'effacer assez vite de votre mix, que ce soit sur scène ou en studio. Le charlet HH Vanguard de 14 pouces quant à lui offre un chic connu et reconnu depuis de nombreuses années. Son aspect complètement brut sur le fond et laté uniquement sur la zone extérieure lui donne un chic gras et moelleux offrant une sonorité contrôlée comme vous pouvez l'entendre avec ses ouvertures au pied. Jean-Pierre Dalbassy accentue son jeu avec un Evostax puissant et tranchant.